Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une anecdote et une vidéo d'actualité. Celle qui fait l'actualité ces jours-ci, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est... Ben, c'est celle que j'aurais dû vidéoscoper depuis longtemps. Je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi je m'en suis abstenu. C'est Elizabeth Holmes. C'était potentiellement, il y a quelques années, l'une des femmes les plus riches du monde et également les plus jeunes. C'est désormais un escroc patenté qui encourt une vie derrière les barreaux. Pourquoi, comment, et surtout, surtout, surtout, est-ce un cas isolé Suivez mon regard. Vous le saurez dans quelques instants, juste après. Alors décembre 2021, ça va rimer avec trois choses, avec le 24 décembre évidemment, avec le 17 décembre et la sortie du nouvel épisode du Grand Tour spécial, et, et, et décembre 2021, ça va aussi annoncer les derniers jours d'attente avant la sortie de La Furia. Oui, La Furia, vous savez, c'est le magazine dans lequel je suis désormais co-auteur auprès de Marceau, Papacito, roche et d'autres. Alors évidemment, vous êtes mes ex-petits chatons, désormais mes petits singes, comme nous surnomme La Gauche, je suis un, apparemment le, le jumeau d'un grand... Singe, donc vous êtes mes, désormais mes petits singes c'est officiel alors mes petits singes j'ai négocié pour vous des exemplaires gratuits en avance et en exclusivité et évidemment devinez à qui je les réserve ben, au vip hein. c'est ça la vie est injuste pour tout abonnement vip avant le 31 décembre minuit vous recevrez avant tout le monde un exemplaire de la furia dédicacé par votre désormais auteur peut-être préféré enfin attendez de lire quand même avant de le décider voilà c'est mon cadeau pour tous les nouveaux vip du mois de décembre 2021 Alors on va commencer par quelques, quelques ordres de grandeur, euh, simplement pour que vous ayez bien en tête qu'on parle de quelque chose de monumental, quelque chose de majeur. C'est n'est pas à l'échelle d'un microcosme français, une petite euh, Christelle de la rue ou une petite Lorraine Bastide euh, qu'on accuserait de prôner des podcasts féministes ou des entreprises de publicité sur la sororité, euh, quand en réalité ce serait tout le contraire, non. Là, on parle de quelqu'un qui a été la plus jeune milliardaire potentielle, c'est-à-dire la plus jeune milliardaire en action. C'est un peu un écosystème les startups, les entrepreneurs reçoivent des actions de leur propre société qu'ensuite ils vestent, c'est-à-dire sur lesquelles ils ne peuvent mettre la main qu'au bout d'un certain nombre d'années. Bon, bref, ces calculs, ces subtilités m'échappent. En tout cas, c'était la plus jeune milliardaire potentielle de la Silicon Valley. Son entreprise a pesé jusqu'à 9 ou 10 milliards d'euros en valorisation 10 milliards d'euros, c'est plus gros que Uber, c'est plus gros qu'Airbnb et Spotify c'était même à peine plus petit que les trois réunis certains des investisseurs comme par exemple la famille Walton euh, était plus riche Walton, vous savez, c'est les supermarchés Walmart aux états unis était plus riche que la famille royale d'Angleterre un procès de, de plusieurs mois Elizabeth Holmes, donc la créatrice risque jusqu'à 20 ans par 20 ans de réclusion, par chef d'accusation, c'est-à-dire potentiellement une réclusion à vie. Je comprends pas très bien la consommation de certaines personnes de l'actualité. Il y a toujours des gens qui découvrent « Ah bon, qu'est-ce que c'est J'en ai jamais entendu parler. » Enfin, ça fait ça fait 4 ou 5 ans qu'on ne parle que de ça, donc à vous. Voilà les ordres de grandeur qui vous rappellent que ça n'est pas un épiphénomène. Puis non seulement c'est pas un épiphénomène, mais surtout ça n'est pas... La, la conclusion de 90% des médias, à savoir l'œuvre d'une psychopathe. On n'est pas psychopathe dans un vide social, on n'est pas euh, entrepreneur rôle modèle isolé, sans modèle, sans direction, sans tendance, sans un enseignement qu'on a reçu. Donc je vais essayer de vous démontrer dans la, dans la partie, on va dire, dans le cœur du sujet, que euh, c'est la conjonction, cette histoire, c'est pas l'histoire d'une folle, c'est l'histoire d'une conjonction d'un d'un phénomène conjoint et donc amené à se reproduire de A, la start-upisation du monde et B, la féminisation du monde. Alors avant, juste pour attraper l'actualité avec les, veux dire les sourds et malentendants, c'est méchant, enfin avec ceux qui n'ont vraiment aucune idée de, de, de ce qui se passe, je les renverrai donc pour le détail, à des sources liens ci-dessous. Il y a énormément de, de commentaires, de dissertations, de débats à son sujet sur YouTube. Moi, je me limiterai à résumer les dates clés. Les dates clés, c'est qu'à 19 ans, en 2003, elle fonde la, elle fonde la société TerraNos hein, de thérapie et diagnostic, euh, terra diagnostique. Thérathérapie, euh, nos, diagnostique. Le principe était de se substituer à l'industrie des laboratoires d'analyse en permettant à, à n'importe quel patient, n'importe quel privé, n'importe quel individu de faire un prélèvement rapide avec une, petite, une toute petite goutte de sang dont elle allait tirer jusqu'à 200 analyses, 200 analyses qui auraient nécessité d'abord des prélèvements beaucoup plus importants, beaucoup plus chers, beaucoup plus nombreux et donc évidemment de diagnostiquer en avance des problèmes de santé en mettant l'analyse de sang à, à portée de toutes, les, de toutes les bourses, surtout dans un contexte américano-centré où euh, l'accès à la médecine est toujours euh, d'une cherté euh qui, qui nous échappe Elizabeth Holmes est issue d'une famille bourgeoise, très bourgeoise. Son grand-père était ingénieur et chirurgien. Son père a exercé des positions de dirigeante, pour être précis, dans plusieurs agences gouvernementales américaines. Elle idolâtrait Steve Jobs et euh, a mimé Apple, en fait, pour essayer de vendre l'iPod de la, de la biotech. Alors, même si l'iPod s'est fait dévorer par l'iPhone et par, le, on va dire, tous les téléphones de toutes les marques, il faut bien se souvenir qu'au début des années 2000, l'iPod avait cannibalisé le marché. C'était la Royals de quiconque sortait écouter de la musique dehors. C'est-à-dire Si vous faisiez votre footing dehors ou que vous marchiez dehors avec des écouteurs et que vous n'aviez pas un iPod, vous étiez quasiment le paria. Quoi. Vous n'aviez vraiment rien compris au monde. L'iPod a, a symbolisé l'affordabilité. C'était la, la, un objet à prix abordable qui faisait quelque chose dont tout le monde avait envie ou besoin, mais avec une, une fonction nouvelle, une forme nouvelle ça, ça a même été le, le parangon, l'instrument de mesure de la modernisation de bien des industries. Je me rappelle à la grande époque de Top Gear, Jeremy Clarkson comparait la nouvelle Ferrari euh, aux anciennes en me disant, bah, si vous avez une ancienne, euh, vous avez un gramophone, ça c'est l'iPod. Et évidemment, euh, pour vendre... Une biotech, il fallait la présenter comme l'iPod de, de la biotech. Elle a levé plusieurs centaines de millions de dollars à des manias de la finance et des médias comme Henry Kissinger, Robert Murdoch, -Mur euh, un certain DeVos, bon, que j'ignore, j'imagine que c'est pas Raymond, et, euh, je le disais plus haut, la, la famille euh, Walton, entre autres. En 2012, elle a signé un deal historique avec euh, la société de supermarché, on va dire, économique, enfin populaire, Walgreens. Et euh, donc, dans ces supermarchés, il était désormais possible de se mettre son doigt dans la machine, de se faire prélever une petite goutte de, de sang. Sauf que, bah, sauf, que, sauf que, en 2015, une enquête du Wall Street Journal, Wall Street Journal qui appartient à Murdoch, et c'est grâce à ce conflit d'intérêts, paradoxalement, que nous avons finalement eu enfin une enquête au long cours qui est allée jusqu'au bout, car Murdoch, ayant 100 millions de, de dollars dans l'affaire, a quand même tenu à, à y voir un petit peu, un petit peu clair. Ne les eût-il pas eu? Probablement, les investigations eussent tourné court, euh, puisqu'il euh, s'en serait fichu et euh, le, le lobby autour d'Elizabeth Holmes et de son avocat, qui était un requin, un des plus chers du barreau américain, voire le plus cher du barreau américain, 1000 dollars de l'heure, en fait, t intimidé, voire terrorisé, quiconque. Témoigner à, à, charge contre les pratiques de, de, de la société. Bon, bah, Murdoch, il a pas eu peur parce qu'il a, il a, l'aisance, il a l'assise et puis surtout, il avait des intérêts dans l'affaire, hein. Souvenez-vous que chacun a toujours une conscience aiguë de ses propres, de ses propres intérêts. Eh bien, euh, l'affaire a donc révélé que, euh, Walgreen ou pas Walgreen, en réalité, euh, les tests n'étaient pas faits par sa propre technologie surnommée Edison, mais par des machines traditionnelles, autrement dit concurrentes, qu'elle rebadgeait. Voilà, nous allons revenir dans la partie consacrée à la logique de la startup nation dans la, la fraude du, du rebadging. Et comme si cela ne suffisait pas pour adosser sa marque à des laboratoires connus, elle en a pris un qui, évidemment, n'est jamais dans les, dans les mauvais coups. Hein, c'est bien connu, c'est Pfizer. Oh, <rire> dont elle a posé le logo sur ses documents sans l'autorisation des, des, des concernés. Bon, alors aujourd'hui, on sait presque que ça, ça provoquerait l'effet inverse, enfin, en tout cas, chez les gens qui s'informent, mais euh, à l'époque, ça n'était pas encore le cas. En tout cas, les gens informés étaient moins nombreux. En mai 2016, elle a mis l'ensemble des tests menés depuis 2014. Donc, si, tu fêté, si ton généraliste ou ton spécialiste t'a envoyé te faire tester chez Walgreens entre 2012 et 2013, et que euh, il a traité ton cancer ou ta pathologie sur la base des résultats de tes tests, et eh bien t'es sans doute mort, hein, puisque les tests étaient, évidemment, les résultats étaient incohérents et, et, et erratiques. Bon, ben là, ben c'est pas de chance. Hein. En tout cas, euh, t'as au moins le... Tu sauves l'honneur si t'as été testé après 2014, parce qu'au moins, elle a officiellement décrété que c'était de la merde, hein, elle a annulé. Et en 2016, elle a annoncé que l'entreprise fermait, qu'elle a licencié 200, 340 salariés en 2018, elle et les autres dirigeants, dont son premier petit ami, un, un Indien, ou en tout cas quelqu'un rencontré en Inde lors d'un stage, une espèce d'Erasmus amélioré qu'elle qu a fait pour Stanford, son ancienne université. Eh bien, euh, tous les dirigeants, disais-je, sont inculpés de fraude en 2018, fraude massive et alors on nommera un petit DG temporaire comme ça, juste pour annoncer la, la dissolution 8 septembre 2021 s'ouvre son procès devant le tribunal de San José. et je vous disais encore une fois, ça c'est pour mon historique... Euh euh, entrecoupé, euh, résumé, presque bâclé. Toutes les sources sont sur Internet. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je m'oppose à la plupart des conclusions qu'on en tirait les experts, qui étaient que c'était un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé, messieurs les experts. Euh, un cas isolé, ce serait rassurant. Moi, je dis que c'est un phénomène conjoint de start-upisation et de féminisation et que c'est amené à se reproduire. Dit plus clairement, il y a dans les tiroirs des start-up de la Silicon Valley et d'ailleurs, d'autres fraudes, d'autres arnaques, euh, derrière les yeux euh, soi-disant euh, cristallins euh, d'entrepreneurs, euh, toutes dévoués à la cause des, des, des, des femmes et des hommes, hein, se, se cachent les plus, grosses, les plus grosses arnaques. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu ne fais pas une vidéoscopie Elle a le profil parfait, elle détimbre et tout. Ben oui, mais en fait, bon, d'abord, j'ai tendance à dire que euh, c'est tellement évident qu'à la limite, vous n'avez presque même pas besoin de moi pour vidéoscoper ça, parce que si vous entendez cette voix... Well, doing, associate... et que vous n'entendez pas qu'elle détimbre, j'ai un peu de la, la compassion pour, pour vous, pour ne pas dire de la peine pour vous. En résumé, tout était à qui savait voir, le hochement de tête systématique Absolument exagéré, hors de tout contexte, ou euh, que, quelle que soit l'accusation, la contradiction que tu lui envoies dans la gueule, elle hochait la tête un petit peu comme un, un homme de foi euh, qui, te, qui te donnerait les derniers serments ou à qui tu ferais ta dernière confession sur ton lit de mort. Elle surjoue en fait, si vous voulez, l'extrait de itinéraire d'un enfant gâté. Bonjour, je sens que qu'il préfère des choses. Quand le vieux lion apprend au jeune lion, euh, penche-toi vers les gens et donne l'impression de toujours pouvoir faire quelque chose pour eux. Elle est là comme ça, comme un chien sur la, sur la plage arrière d'une voiture. Le, ce qu'on appelle en anglais le blink-rate, hein, c'est-à-dire ce, cette incapacité à cligner des yeux normalement, qui est en fait le, le, le fruit de tout un conditionnement cognitif, de tout un travail de psychologie neurolinguistique. Ou euh, soi-disant, pour convaincre un interlocuteur, j'ai démonté ces procédés grossiers dans mes séminaires sur l'influence et la manipulation, mais ça continue... Chez les gens un petit peu crédules, chez les gens un petit peu binaires, ça con on continue à répéter que pour convaincre, il faut fixer. Alors les gens fixent comme ça, il y a même des youtubeurs, des influenceurs qui vous fixent comme ça dans la caméra, sans jamais ventiler, sans jamais rien. Mais bon, manifestement, bon, bah, tout le monde n'a pas le wifi dans toutes les pièces, et puis tout le monde est plus ou moins crédule. Alors ça, ça, bah, apparemment, ça marche encore sur les esprits faibles. Donc le blink rate, le jargonnage, hein, utiliser une lasagne de mots pour euh, remplir tout le temps disponible en interview, mais finalement sans jamais répondre. À propos des réponses, l'absence de oui et de non, hein, c'est toujours, on n'a jamais oui ou non, on a toujours une phrase qui commence. La question est posée au présent, elle répond au passé, au futur. Hein, c'est faites-vous ça là maintenant Nous allons le faire parce que nous l'avons toujours fait. How many tests are you doing right now yeah. from a simple pinprick, as you described in that TED talk? Yeah. So right now, just because of this FDA transition, one. We're only doing one. Okay. Them, right. Okay. Mais bah, oui, mais en fait, le, la vérité n'est pas une fonction continue. C'est pas parce que ça part d'un niveau et que ça atterrit à un niveau qu'on peut faire le pointillé. Hein. Tu le feras, peut-être, on n'en sait rien, c'est une promesse. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Peut-être que tu l'as fait avant, mais on n'a aucune preuve. En tout cas, tu ne dis pas si oui ou non, tu le fais maintenant. Voilà. Et euh, les, les innombrables, les, la kyrielle d'antagonisme entre le visage et, et les mains, elle, elle fait non du visage pour dire oui. Euh, les mouvements d'opposition, de rétention d'informations, euh, le, le, le, le corps qui se rétrécit, tout est suspect, sauf le corps, le disait -jou, dis Jouvet. Je vous le répète à chaque vidéoscopie. Vraiment, j'ai presque envie de dire, laissons les monteurs vous montrer un best-of de, de ce qu'elle est capable de délivrer en termes de prestations publiques. Best-of dont tu ne vois là que quelques secondes en accéléré, mais qui t'attendent en intégralité d'une minute sur mon compte TikTok. Et Instagram, Stéphane underscore Edouard, c'est le nom des profils dans les deux cas. On verra qu'à côté, Agnès Panier, runachier c'est Fabrice Lucchini, quoi. Lorsque tu vas sur une ligne de production, hein, c'est pas une punition, hein, c'est pour ton pays. C'est pour la magie. Et jouer à faire votre propre vidéoscopie, parce que là, vraiment, si vous avez besoin de moi, c'est presque grave. Non, par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, la raison pour laquelle je ne suis pas au bureau de vidéoscopie, mais à la chaise des vidéos d'actualité, c'est que pour moi, c'est un phénomène amené à se reproduire fréquemment, euh, c'est un phénomène dangereux, et c'est un phénomène logique. Confrontation de deux logiques, disais-je, la logique start-up, 7 points, et la logique féministe, 7, 5 points. La logique start-up, c'est 1, le discours messianique, à base de mots comme vision, hope, euh, je parle en langue, en langue originale, vision, hopeful, believe, I want to be able to serve people. Le discours messianique qui tient lieu de charisme. Oui, sauf que euh, avoir des visions, c'est bien, mais euh, c'est pas être un capitaine d'industrie. À un moment donné, je vois euh, apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Euh, avoir de l'espoir, c'est bien, mais euh, c'est pas être un scientifique. Croire, c'est bien, mais c'est pas faire de la médecine. Donc à un moment, quand le messianique tient lieu de charisme, c'est qu'on a mal compris le charisme. Et si on veut bien le comprendre, on va écouter dans les séminaires de Tonton la formation réservée au charisme, qui explique le malentendu autour des attributs du charisme. En réalité, on fait de la rétro rationalisation sur des gens qui ont réussi. Quand quelqu'un a réussi, on attribue son charisme à son pull, à sa chemise, à sa façon de bouger les mains, à ce qu'il écoute comme musique, alors qu'en réalité, ce ne sont que des attributs annexes qui ne sont pas à l'origine de sa réussite. Il a réussi sur une conjonction arbitraire d'événements, il a réussi sur de la malhonnêteté, il a réussi par rapport à un apport de capital suspect, il a réussi en tuant quelqu'un. Et euh, une fois que la réussite est là, on rétro-rationalise. Encore une fois, pour une dissertation plus plus affinée de euh, du charisme, je renvoie à cette formation éponyme et qui, de mémoire, on vérifiera en post-production, est une de celles qui recueille les, les, les meilleures notes. Et encore une fois, tous les témoignages sont certifiés, pour le coup, et disponibles sur le site. Donc, de, de, qui découle de mon de bon premier point et du discours messianique qui tient lieu de charisme, il ben, y a le pourcentage, simplement, de psycho. Il hein. y a un psychologue américain qui s'est amusé à faire passer des tests à type euh, Big Five et autres types euh, de tests de personnalité à des à des CEO de start-up et euh, il atterrit à un chiffre similaire ou quasi similaire au pourcentage de psychopathes parmi les les, les détenus hein. 15% de psychopathes parmi les détenus 13% parmi les CEO de de, de start-up bah oui finalement quand on se nourrit du petit déjeuner à la soirée de, de vision, de hopeful, de believe et de, et de je veux rendre service à, à l'humanité, eh bien, ça atteint un petit peu tout le cortex euh, neuromoteur et on se met à parler bizarrement, à bouger bizarrement, euh, surtout quand en plus, derrière, on n'a pas de produit. Ou parfois, les cheveux repoussent également. Hein, ça, c'est pour la version euh, Elon Musk. Bon, Elon, hein, assume. Hein. Troisièmement, euh, compter sur la peur de manquer des investisseurs, pas la peur de manquer de capital, mais ce qu'on appelle la fear of missing out, la peur de manquer une opportunité, donc, c'est-à-dire que l'argument de vente, c'est vous n'avez pas acheté d'action Amazon quand elle ne coûtait que quelques centimes, vous n'avez pas acheté d'action Google, vous n'avez pris Uber que trop tard, on avait pris le train des VTC en marche que trop tard. Eh bien, euh, ne ratez pas euh, l'iPod de la biotech, car hein, fear of missing out. Si vous ratez, quand on aura fait x10, x15, x20 eh bien, vous aurez raté le, le, le, le coche. C'est notamment ce qui s'est passé avec Walgreen, la, la chaîne du supermarché, qui en fait n'avait pas en interne l'expertise de distinguer la, la performance technique du test, du test sanguin et qui s'est simplement fait avoir par le bah, « euh, on a telle, telle, telle personne à bord, on a des Rupert Murdoch, on a, on a des gens comme ça, on a des Kissinger. donc euh, si, si, si vous loupez le coche, euh, rendez-vous compte euh, » C'est très très grave, donc c'est un levier psychologique que, que, que tous les, les marketeurs connaissent et dont on ne s'abstrait pas facilement, même en le connaissant. Euh, quatrièmement, lever des fonds sur une promesse puis compter sur l'abondance de fonds justement pour développer le produit. Hein. C'est-à-dire, euh, on vous explique qu'il est sur le point de sortir, mais en réalité on ne le développera qu'avec qu les fonds que vous nous aurez confiés sur la base de cette promesse totalement euh, abstraite. Euh, le cinquième point de la logique startup, s'empresser de copyrighter une, une technologie propriétaire avant même qu'elle ne fonctionne. C'est-à-dire que non seulement tu prends des, tu prends des sous avant d'avoir bossé, mais en plus, tu brevettes quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Par exemple, dans le, dans le monde traditionnel que je connais pour l'avoir étudié, qui est celui de l'automobile, je ne dis pas que tout est gratuit et que tout est libre de droit, etc. Bien entendu que non. Je dis qu'on avait quand même des exemples assez beaux, assez humains, assez sains de technologies qui ont été découvertes pour le bien de la sécurité, comme par exemple la ceinture trois points. Vous avez la ceinture que vous trouvez normale aujourd'hui. Vous trouvez normal qu'une ceinture ait un point en haut à, à votre épaule, un point là et qu'elle s'accroche ici. Avant, les ceinture n'avait que deux points et les blessures étaient beaucoup plus graves. Quand Volvo a inventé, breveté, testé la ceinture trois points, eh bien, elle, la, la, la maison Volvo l'a mise en libre, en libre accès. Elle n'a pas cherché à tirer. Elle a tiré, évidemment, un bénéfice indirect en publicisant son travail de recherche relatif à la sécurité, mais elle n'aura plus très bien le breveter en disant, à partir de maintenant, tout véhicule qui utilise une ceinture 3 points nous reversera tant. Eh bien, elle ne l'a pas fait. Voilà, en logique startup, c'est non seulement tu n'as rien développé, en plus, tu as touché le fric avant, et en plus, tu brevettes un truc que, que, que tu n'as pas fait. Hein. Alors, à propos de ne pas faire, il y a le fameux « fake it till you make it hein, », c'est-à-dire que quand... Des scientifiques ou même des journalistes, ça peut arriver de temps en temps, rigoureux et suspicieux, te mettant en demeure à un moment de prouver un petit peu ce que tu, ce que, ce que tu, ce que tu avances. et eh bien, faire semblant, faire semblant, faire semblant. Donc, On a connu des sociétés qui faisaient semblant d'avoir une usine, mais pas de techno, qui avaient des bureaux, mais pas d'employés, qui avaient euh, des plateformes de customer service, mais pas de clients. Qui avait des sites internet, mais pas d'offres. Hein, on en connaît, on en connaît à, à foison. Mais dans le monde des startups, c'est une vertu et c'est considéré comme une technique tout à fait acceptable de mentir, en fait. Hein, c'est le "fake it till you make it". Peut-être que l'anglais, ça, ça le fait glisser euh, de manière plus agréable. Faites semblant jusqu'à ce que vous le fassiez. Mais en réalité, c'est quand même accréditer le le, le mal hein, le mensonge le le mal l'inexistant et le, le vent hein. et dernier dernier point enfin après c'est une liste que vous êtes libre de commenter évidemment et de compléter en commentaire hein. moi je n'ai fait qu'un travail de de réflexion enfin moment il fallait bien s'arrêter à un certain chiffre je me suis arrêté à 7, le rebadging sans plus value c'est-à-dire euh, finalement notre techno pour laquelle on a touché de l'argent avant qu'elle ne fonctionne, qu'on a breveté avant de l'avoir, eh repose sur des technos qui, elles, existent déjà, mais on le masque, hein, on le fait sous couvert, à l'abri des projecteurs, et en fait, on ne revend que des choses qui existent déjà avec un nouveau nom et une marge. Hein. Euh, ça rappellera le principe des marges et des pantalons faits pour acheter et vendre. Euh, et un exemple tout à fait concret, tout à fait récent de cela, ce sont les, les fournisseurs d'électricité soi-disant soi verts ou soi-disant plus économiques qu'EDF, que, que qu'Électricité de France, qui vous ont vendu des forfaits ces dernières années au titre que bah, l'un était, soi-disant, sans impact pour l'environnement ou que l'autre était un petit peu moins cher que qu'EDF à certaines heures. Et en réalité, les gens, dans leur immense majorité, pensaient que ces fournisseurs avaient leurs centrales. Non, non, c'est toujours les centrales EDF, c'est le même réseau, c'est les mêmes câbles, c'est les mêmes pylônes, c'est les mêmes centrales thermiques, c'est les mêmes centrales hydroélectriques, c'est les mêmes centrales à charbon, c'est les mêmes centrales nucléaires, mais ce sont des kilowatts qui, par une réglementation européenne, sont rachetés à EDF, rebrandés, qu ce qu'on appelle rebrandés dans le marketing, c'est-à-dire qui sont décorés, qui viennent avec une, nou une, nouvelle, une nouvelle approche, une nouvelle tarification, des garanties écologiques qui ne sont en fait que des principes de compensation. Ça pollue tout autant, mais simplement... L'intermédiaire qui le revend va s'engager à aller sauver un orang-outan en Indonésie euh, tous les trois mois, mais euh, fondamentalement c'est du rebadging d'un produit qui existe déjà, et c'est ce que nos amis des startups va valorisent en, en, en tant et plus le rebadging sans, sans plus-value. Ils ne font finalement pas grand-chose. Par contre, c'est présenté comme quelque chose que vous n'avez jamais vu et comme une, comme une nouveauté. Conjonction disais-je de la société des startups et de la société féminisée. Cinq points. Pour appuyer ma thèse, euh, la, la première, c'est que dans une société féminisée, il faut que les leaders aient le visage de la féminité. Mais sauf que là, toute celle que tout le monde décrit comme une belle blonde, je suis désolé, moi je tacle rarement, euh, en plus à fortiori sur les blondes, je ne vois pas une belle blonde, je vois un visage générique de girl next door américaine, statique, inexpressif, insincère au possible, presque peint. Et son visage est tellement commun que, en fait, on a l'impression de la connaître parce que c'est presque le morphing de, de, de plein de visages, en fait. Hein, on, prend, euh, on prend un visage rond, un visage long, un visage carré, on morphe de blonde, on morphe les trois, on peint les yeux en bleu, c'est Elizabeth Holmes. Et les visages comme ça, morphés, c'est parfait pour y projeter tout ce que tout le monde rêve d'y voir et que les gens rêvaient-ils d'y voir Évidemment, bah, une licorne féminine. Les licornes, ce sont les milliardaires, les premiers milliardaires. Start Donc la ligorne féminine, elle devait forcément avoir le col roulé à la Steve Jobs, les yeux inexpressifs à la Mark Zuckerberg et la voix de Megatron de, de Transformers. I am Megatron. <rire> Deuxième argument de logique d'une société féminisée, bah, c'est que la réputation prévaut sur le produit. Hein, c'est d'ailleurs des questions de mon petit test divertissant, euh, elle et lui, là, euh, mesurer votre logique féminine et votre logique masculine, si vous n'avez pas encore fait, lien à l'écran. En logique euh, féminine, euh, eh bien, on est très, très, très, très, très facilement séduit par euh, combien d'acheteurs ont acheté le produit, qui, euh, est-ce qu'ils sont connus, est-ce qu'il a reçu des prix, euh, etc. Et, et on engage beaucoup moins sa, sa confiance et son capital sur des choses que les autres n'ont pas appréciées par avant. Ça s'appelle la preuve sociale ou l'absence de preuve sociale. Et l'homme est plus assertif l'homme est plus courageux, l'homme donne plus sa chance à des produits, à des personnes, à des idées qui ne recueillent pas encore l'agrément du commun. Il suffit de regarder quand, en général, un homme vous envoie un morceau de musique, il n'est pas rare que le, le, le morceau ait quelques milliers de vues ou même parfois un petit peu moins. Quand une femme vous envoie une chanson, elle a, elle a toujours 10 millions de vues. Elles sont la queue de comète du succès, rarement le... Le mouvement, le mouvement initial. Logique d'une société féminisée, toujours, le développement personnel est au coin de chaque phrase. Hein, donc, euh, langage corporel, on l'a dit, les regards, euh, la voix et même les répliques. Hein, Elle nous récite en fait euh, tout le substrat des e-books de développement personnel qui polluent Internet depuis 20 ans. questions. Alors quand on disrupte le système, d'abord il vous ignore, puis il vous déteste, puis il vous admire, etc., etc. Les antagonismes, donc toute force qui résiste à votre ascension, à votre irruption, à votre disruption, eh ben seront accusés de masculinisme. Hein. Alors là, encore une fois, on écoute l'intéressé. Derrière chaque plafond de verre se tient une femme d'acier qui n'attend qu'à le briser. Cinquième point, la stratégie de défense. Une fois l'arnaque démasquée, eh bien, la stratégie de défense dans une société féminisée épouse totalement les, con les contours d'un échec capitaliste. Hein. C'est pour ça que le capitalisme attend sa Jeanne, Jeanne au licorne féminine au secours, Elizabeth Holmes au secours. Le capitalisme attend les grands bras gras ouverts de t'étreindre parce qu'en fait, tu épouses, tu moules, tu colles à son idéologie de privatisation des gains collectivisation des pertes. Hein. Quand le capitalisme gagne, c'est pour les, les, les bailleurs de fonds. Quand il perd, c'est pour les États et les collectivités. Quand l'entrepreneuriat startupper féminin gagne, c'est grâce à elle. Hein. C'est « je, je, je, je, je ». Et quand ça foire et que l'arnaque est démasquée, c'est la faute d'une trop grande naïveté, d'une trop grande bienveillance. Elle a fait de son mieux la pauvre. L'échec fait partie de la vie. Et, et, et, et, et, et, et, je vous le donne en mille et mille. Hein, vous n'avez pas, évidemment, vous vous y attendiez si je vous ai bien formé ou plutôt bien déformé. L'embrigadement par le compagnon. Ah. Et oui, son compagnon, donc le, le copiole de Stanford en Erasmus en Inde, lui-même millionnaire de la tech, qu'elle l'avait en fait recruté, donc qui était lui son associé et son subordonné, et eh bien désormais elle plaide, enfin ses avocats plaident que euh, c'est lui qui a tout ourdi, euh, qu'elle n'était qu'embrigadée évidemment, hein, et qu'elle n'était pas au courant. Donc euh, on va évidemment supposer qu'une femme présumée intelligente à la tête d'une entreprise pendant 15 ans, en 15 ans, en ayant recruté euh, Délesté des centaines d'ingénieurs, et eh bien euh, n'est pas été au courant de comment fonctionnaient ces, ces, ces tests et ces, et ces machines. Bon, bah, en résumé, euh, vous avez compris à la lumière de la logique féminisée et de la logique de la start-up que euh, bah, les gens qui veulent faire de la France une nation, un féministe et deux, une start-up nation. Et eh ben, et eh ben, ça sera sans moi. Si c'est également sans vous que ça se fait, et eh ben, je vous, je vous invite fortement à le manifester en avril-mai prochain dans les urnes, à le manifester en rétribuant la vidéo de Tonton avec un pouce, en la partageant avec des gens susceptibles d'avoir l'ouverture d'esprit, d'accéder à cette euh, à cette analyse à froid. Et en attendant, en parlant d'entrepreneuses féministes, on va dire. Euh, fantasque pour être gentil ou simplement pastiche pour être factuel, je vous invite à poursuivre votre visite de la chaîne avec ces deux-là, à ma gauche et à ma droite. Si vous avez aimé Elisabeth Holmes, vous aimerez euh, Lorraine et, et Christelle, je vous le garantis.